Bienvenue dans ce quatrième épisode de Wheeler Express à la recherche du sel, où les Wheelers d'Alsace, après avoir passé une excellente soirée en compagnie des Wheelers côte d'Orien, vont traverser le vignoble bourguignon de Dijon à Beaune avant de terminer cette ultime journée caniculaire dans la bourgade de Cormatin. Il est 8h et Wheeler s'éveille. Mais ouais, ouais, ouais pas bien Et trop tôt <rire> ah. Putain bien Ça va Voilà moyen Bon Alors je me dirige vers la douche euh, Il y a à peu près combien de temps de ride <rire> <rire> Approximativement euh, une, une seconde Voilà Ma bon. bonne douche Moi je deviens un L'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant. Bon, bah, Paul-Louis s'exerce à faire de la rousse. c'est sa première journée d'initiation. On est à Dijon, on est à peu près 3 jours de retard sur l'horaire qui était prévu. Combien d'impressions Écoute, je gère euh, le Mec modeste. Il est au présent avec ça. Laissez Laissez-moi Laissez-moi donc euh, nous quittons le camping de Dijon et c'est hollandaise. Et on va en direction de Beaune. On passe par la promenade de louche. Avec deux types louches. Et on est louche. Gauche et droite. Et maintenant le chemin du vignoble pour Guignon. En Bourgogne, quand on parle d'un climat, c'est pour désigner un terroir viticole, c'est-à-dire une parcelle de vignes soigneusement délimitée en lien avec des conditions géologiques et climatiques particulières. C'est par ce modèle hérité des siècles de pratiques viticoles que chaque climat exprime sa propre personnalité. C ce paysage est juste euh, fabuleux. Ça fait, euh, pas, moi, ça fait au moins 40 km. On voit des vignes à perte de vue. J'ai faim. Il fait <rire> soif. Oh, mmh. mmh. c'est bon. Ah, on va à Bonn. Bonnier, d'ailleurs. Il est dans le vieux Bonn. Et on va au musée. Je viens avec. Alors on va laisser nos roues dans la voiture pour aller au musée. Puisque le musée que nous allons visiter ne souhaite pas garder nos roues le temps de la visite. Les... En forme du 1 et du deuxième siècle. Et à l'époque, ils étaient quand même vachement loin d'être cons. Quoi. Ils ont même pensé à faire des caoutchoucs en dessous, à en 3D. Au moins là-dedans, on pourrait mettre des litres. Hein. Ça, ça, vous voyez, ça, c'est les régions historiques. C'est pas la découpe jacobine administrative de l'État central. Sans... <rire> Cette odeur, je, fais, je la connais. Allez, pour les verts rouges. Alors on vient de quitter euh, notre bonne ville de Beaune pour aller désormais à Puligny- montrachet C'est bien une jolie Gadigong Elle est bonne. Bon, je tiens quand même à préciser qu'on est en train de rouler alors qu'il fait 41 degrés. 41 degrés, c'est juste, euh, juste des tarés. J'ai éteint malencontreusement ma machine qui ne s'allume plus parce qu'il fait trop chaud. Et du coup, on attend. Il manque le filet de dame. Il a dormi Très vite. Il est bien. Dans le temps, non 2 minutes. minutes Ça fait 45 ça fait minutes qu'on est là. <rire> non, est fou, hein. quittons cette petite pause qui a duré un peu plus longtemps que prévu parce que la chaleur était insupportable. C est vraiment insupportable. Je veux dire, faire un road trip en période de canicule mais il faut être complètement Je cou... Il le dis, c'est clair. Le temps se couvre. Tu crois qu'il va pleuvoir Ça y ressemble un peu là derrière. Ça ressemble un peu l'orage. Mais bon on verra. On a récupéré la voie verte de Bourgogne. On est à proximité de Rémini. Euh, ce qu'on va faire, c'est que euh, là il y a un temps orageux. Les nuages sont menaçants. Donc, on a décidé de ne pas passer par Chalon-sur-Saône euh, comme initialement euh, prévu. Mais on va aller, on va un petit peu couper pour aller directement en direction de Cormatin. Bon, bah, le chemin est de plus en plus extrême. C'est comme ça pour euh, 7 km. Non, <rire> Si j'avais la roue, je serais jamais passé par là. Même ouais. ma voiture, toi, ça serait de passer par là. Ouais. Bon, la roue, c'est un peu surfait donc on marche un peu. Ça détend. Et là, c'est le drame. On a joué un peu les kékés, là. On n'a pas reculé. Je vais exploser, mais on n'a pas reculé. Oh putain! Excellent. Bon, alors, petit point sur euh, sur la distance. Aujourd'hui, on devait faire euh, 93 km et on est déjà. Donc je sais pas par où on passe mais en tout cas c'est pittoresque hein. Sachant qu'il reste quoi 25h en fait Il nous reste quoi 10 30 Il est 19h40. Voilà Moi je dis une balade où tu rentres avant 21h c'est pas une vraie balade. C'est pas une vraie rando. On fait 130 km. Faut, faut arrêter ces distances à la con. Hein. À la base on devait faire 90. Ces hein. distances à la con, faut arrêter, hein, parce que 21 h euh... de... le soleil il va se coucher. Demain, demain, il est prévu déjà 120 à la base. Non. <rire> Ce soir, on mange diététique. comme tous les soirs depuis 4 jours. <rire> On a eu une toute, toute petite journée aujourd'hui. Là où nous allons. Il n'y a pas de chemin. Il y a du poivron <rire> On a un futur. Euh, Bouillard, par un minou, là. On va être tendu comme un spé. Non. vas je vais dans tes bras. Il y, une... il y a une petite. C'est l'amour. C'est d'audace. Voilà, tu es fier. Voilà. Girondin. Girondin, fier à. <rire> pas Jacobin. Allez, c'est psychologique. <rire> 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je ne bouge plus. Tiens-toi oui, droit, tiens droit. regarde-moi. <rire> D'abord le petit droit, ensuite le petit gauche. Vas-y. Vas-y. Allez, allez, allez. Allez, avance à euh... bordel. Allez, avance euh... non, non, recule. <rire> Là, en arrière, en arrière, en arrière. Tu vas Tu Mais oui, mais.. J'ai confiance, allez maintenant. là je te lâche, ouais. lâche je te lâche, moi je te tue. Je Il y a du vent, hein. Putain, c'est la tempête. Les roues se cassent la gueule. Il est au sol. Bon, maintenant, tu veux pas rentrer chez toi, Damien Non, il veut. Et tant qu'il pleut, je reste. Franchement que passage.